Bien, on a dit manifeste pacifiquement, on manifeste pas de pacifiste, continuez à faire des victimes Continuez à nous réunir Continuez à servir Vous verrez où viendra la réalité Tout ce que vous faites depuis ces dernières années, c'est très bien Ensemble un jour, on aura notre propre étendard Et ceux que vous servez, ils ne vont pas vous défendre Continuez Parce que pour le moment, peut-être, ils ont des sous Pour vous mettre bien, vous payez vos crédits Mais un jour, la réalité vous rattrapera Tous les uns d'entre vous Peut-être vous n'avez pas été à l'école Mais rétrécissez si bien N'oubliez pas N'oubliez pas, tu vous avez Faites 4 mois qu'on manifeste les qui, les travailleurs Les pompiers de France Encore Parce que c'est pas la première fois moi j'ai des larmes sergent J'ai jamais pleuré devant la femme, Monsieur Monsieur, filmez Filmez collègues collègue Filmez je la détresse du collègue hey, Filmez je la pas, détresse pas, du collègue Filmez sa détresse mais je menace personne, je me Filmez moi, sa détresse mais je menace personne, je me Filmez la coup détresse du collègue pas, Filmez sa détresse Et oui ah monsieur, c'est à vous qu'on s'exprime Filmez la détresse du collègue En France Je suis des humains comme moi Je roule à la je suis, où, là, moi, je suis où là dis je suis où là C'est quoi l'histoire Vous pouvez filmer, monsieur Filmer la détresse des collègues c'est les France, pas. de France ici Écoute-moi Écoute-moi Pour faire je te à la trévolter Pour pas qu'on te à la gueule quand on fait depuis 20 piges Depuis 20 piges, on te chier à la gueule Depuis 20 piges Défendez le capital, les gars regardez vous posez les herbes C'est pas les lobbies qui font la donne, d'accord Posez les herbes Il n'y a aucune réponse contre vous Posez les herbes C'est pas les lobbies, Posez les herbes, il n'y aura rien contre vous, je déengage, en je vous défendrai, c'est tout, corps et âme. La constitution, regarde-moi, regarde-moi pendant les jeux, t'es plus jeune que moi. T'es plus jeune que moi, gars. Eh ça oui, fait 4 mois qu'on est dans les rues 4 mois qu'on est dans les rues À manifester pacifiquement, à faire du karaoké, à danser, etc. À un moment donné, eh, faut penser aux gens qui sont en train de crever la tente. Fait. Tout le monde est nous, regarde, enlève Eh c'est bon, il va pas, ah, pas mille, non plus faire un Regarde ton casque, les yeux sur la réalité, tout à Ouais, on Ouvre les yeux ouais. sur la réalité putain, putain, putain Comment on vit nous maintenant Comment on vit nous maintenant C'est toi qui paye mon loyer Mais parce que vous êtes là pour défendre ces putains de Oh Tu sais, il y a combien de ouais. personnes qui meurent en France ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais. Combien il y en a ouais. qui ouais. meurent en France ouais. Combien Tu le sais même pas Tu t'en vas steaks, en fait On n'a personne, ouvrez les yeux J'ai rien contre toi, j'ai rien contre elle Ouvrez les yeux Ouvrez les yeux, putain Ouvrez les yeux, regardons J'ai jamais pleuré devant ma femme Ouvrez les yeux Ouvrez oh, les yeux, regardez oh, oh, ce qu'il nous prépare, coup, on va être des que IH, des liasses, on va être que des chiens, Marcher à la trique, c'est ça, bon ça, ça que tu veux pour tes gosses, c'est qu ça que tu veux pour tes gosses, marchez à la trique, c'est ça que tu veux pour tes gosses, chef, regarde-moi, regarde-moi, c'est ça que tu veux pour tes gosses, regarde-moi, ça te travaille ce que je dis, je vois, ça te travaille, tes pas fou. T'as fait 2-3 ans derrière le bac, t'as un million de connaissances. Regarde-moi, regarde comment tourne le monde. Regarde-moi, sans déconner. Regarde-moi, regarde le peuple qui est là, pleuré, la chier sa mère. Regarde-moi. Regarde-moi. Vous êtes là pour défendre le peuple. Vous êtes là pour défendre le peuple. Vous êtes pas là pour défendre des intérêts privés. Ça.